Bonjour aujourd'hui on va voir ensemble un point fantaisie euh, aux aiguilles et donc euh, ce, ce point il se fait sur euh, 12 ronds mais euh, jusqu'au sixième rang après le sixième rang c'est une répétition en changeant les couleurs donc c'est un point bicolore donc, je commence ça me dit que le premier rang voilà. on va lire ensemble le point fantaisie donc c'est le, le premier rang il se fait c'est un nombre en fait un nombre de mailles sur lesquelles on va travailler donc mon premier rang je vais faire mes mailles avec cette couleur donc je vais faire un certain on va faire ensemble un certain nombre de mailles je prends le fil comme ça et je prends comme ça je le mets sur l'aiguille ensuite je fais un jeté et je tire la boucle voilà c'est ça comme ça qu'on fait les mailles on fait un certain nombre de mailles moi j'ai ai des aiguilles numéro 6 là et le fil sur double épaisseur Ce, pour faire ce point fantaisie, il est nécessaire de savoir faire le, le, le, le point à l'endroit et à l'envers. C'est tout. Voilà. J'ai un certain nombre de mailles. Je commence mon premier rang par faire. Premier rang, il me dit brun à l'endroit. Donc l'endroit, je fais comme ça. J'introduis mon crochet. Je, je, pas le crochet. J'introduis mon, mon aiguille comme ça. Dans, le, dans, dans la maille, dans ce trou-là, j'introduis l'aiguille, je fais un jeté et je tire une boucle. Je pousse l'aiguille. Voilà, je fais comme ça et je pousse pour faire sortir ma boucle. Et donc la, les boucles passent d'une aiguille à l'autre. Voilà, je fais un jeté comme ça. Ça, c'est des mailles endroit. Donc, on fait ce rang endroit. C'est un point qui est très facile mais que j'aime beaucoup donc j'ai voulu le partager avec vous premier rang donc fait voilà comme cette couleur foncée le deuxième rang est une, la couleur la, cette couleur que j'ai choisi là donc à, à l'envers maintenant à l'envers je prends l'aiguille je l'introduis par le bas tout à l'heure on faisait comme ça maintenant pour faire l'envers on, on introduit l'aiguille par le bas et je fais un jeté je pousse la boucle pour la faire passer sur cette aiguille de droite et voilà et je fais comme ça tout ce rond à l'envers donc ce point fantaisie se compose de ces deux, deux ronds de départ, un, un rang endroit et un rang, le deuxième rang à l'envers. Voilà. Voilà, c'est fait. Et. Maintenant je vais travailler, je vais introduire la deuxième couleur, moi, pour moi c'est la couleur jaune. Donc, et -ce il, il me dit de faire une maille endroit, la première maille à l'endroit. Donc je vais introduire mon, mon aiguille et je fais la première maille à l'endroit et je tire, je tire sur les fils pour serrer. Donc la première maille à l'endroit je passe le fil il me dit de passer le fil devant le fil que je viens d'introduire je, je le passe devant et je fais glisser cette maille je la glisse à l'envers je la glisse pas comme ça mais à l'envers je glisse la deuxième maille comme ça et je fais passer le fil vers l'arrière encore une fois pour faire une maille à l'endroit je, je, je fais passer le fil devant et je glisse la maille à l'envers, juste la glisser, et je, re, je remets mon fil vers l'arrière. Une maille à l'endroit, je fais une maille endroit. Je glisse, je prends, je mets mon fil devant, et je glisse la maille comme si j'allais la travailler à l'envers. Ensuite, je remets le fil vers l'arrière du travail pour faire une maille endroit. Donc comme ça. Une maille je la travaille une maille non ça c'est le troisième rang je fais passer le fil devant je glisse la maille et ensuite je, je remets le fil derrière pour faire la maille à l'endroit voilà donc maintenant je passe le côté envers donc je, on est arrivé à, au troisième rang le quatrième rang il est toujours cette couleur, de cette, dans cette couleur. Et qu'est-ce que je vais faire Une maille en envers pour cette maille, celle-là. Je fais que je l'ai travaillée l'autre rang. Donc je vais juste la faire glisser, juste la faire. Si elle, si je si je me retrouve avec la maille travaillée déjà travaillé dans l'autre rang, donc je fais que la glisser. Si je me retrouve avec cette maille au début, si vous vous retrouvez avec cette maille au début, donc vous la travaillez à l'envers. Donc la maille glissée du rang précédent, on la travaille à l'envers. Je remets le fil devant, derrière le travail, et celle-là que j'avais travaillé dans le rang précédent, je vais la faire glisser, mais cette fois, Je, je vais la faire glisser comme ça, comme si j'allais la travailler à l'envers. Et je remets le, le fil devant pour travailler celle-là qui était glissée. Je la travaille maintenant à l'envers. J'espère que vous me suivez. Je recommence. Voilà. Celle-là, on l'avait travaillée en jaune. On l'avait travaillée à l'endroit. Et celle-là, on l'avait glissée. Dans ce rang, on fait le contraire. Celle qu'on avait travaillée dans le rang précédent, on, on, on met le fil derrière le travail, il est là, donc et je la glisse à l'envers parce que je l'avais déjà travaillé, elle est déjà travaillée, donc et je l'ai glissée et je remets le fil puisque je suis dans un rang envers, je remets le fil devant et je travaille, celle qui était glissée je vais la travailler à l'envers. Donc je remets le fil vers l'arrière. Celle-là, je l'avais travaillée dans le rang précédent, je l'avais travaillée à l'endroit. Maintenant, je vais juste la faire glisser. Et je remets mon fil devant le travail. Celle-là, je l'avais glissée dans le rang précédent. Donc, et là, je vais la travailler à l'envers. Puisque je suis du côté envers. Donc, je remets le fil derrière. Je fais glisser celle-là. Et je remets mon fil devant pour travailler celle-là à l'envers. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Regardez. Celle-là, je la glisse. Je remets mon, mon fil devant. Je travaille celle-là à l'envers. Et je remets le fil ici. Et celle-là, comme je l'avais déjà, elle est déjà travaillée le rang précédent. Je fais que la glisser. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on arrive au cinquième rang. Et il me dit... Faut faire comme au troisième rang, le troisième rang, qu'est-ce qu'on avait fait, mais euh, avec toujours avec la couleur maintenant avec cette couleur avec la première couleur. Le cinquième rang, je vais prendre la première couleur et je vais travailler comme au troisième rang. Le troisième rang, j'avais j'avais commencé par faire une maille à l'endroit, donc j'introduis mon, mon aiguille, je laisse le fil. Le, le, le fil que je, je viens d'introduire. Je reprends mon premier, ma première couleur. Je fais la première maille à l'endroit. Pardon. Je fais ma première maille à l'endroit. Et je, je, mets le, je prends le fil. Je le fais passer devant. Et je glisse cette maille. Je vais la glisser comme si j'allais la, la travailler à l'envers et je passe mon fil vers l'arrière. Donc on recommence le troisième rang, Donc on fait une maille endroit, je mets le fil devant, je ne fais que glisser la maille et, et je passe le fil donc, et j'obtiens ce, ce fil qui passe devant. Donc voilà. c'est comme, comme le troisième, comme le troisième rang. Voilà. C'est très facile, il suffit de, de répéter et après vous saurez ce qu'il faut faire. Donc voilà. Je vais faire glisser celle-là. Et la dernière je vais la travailler voilà ce qu'on obtient le sixième rang, il est toujours dans cette couleur ma première couleur foncée et je vais travailler tout le rang à l'envers je vais faire un rang le sixième rang, c'est un rang à l'envers avec ma première couleur Voilà, ça on a terminé cette première partie. Maintenant, on va refaire la même chose, mais en inversant les couleurs. Le 17e au 12e rang, comme du 1er au 6e, en inversant les couleurs. C'est tout. Donc, voilà, là je vais faire le premier rang. On a dit c'était un rang tout à l'endroit, donc je vais faire un rang à, à l'endroit. Voilà, donc mon premier rang. Je recommence du premier au sixième mais en changeant les couleurs. Voilà. Ça, c'est le rang à l'endroit. Je vais faire mon deuxième rang qu'on avait fait à l'envers. Donc c'est un rang tout à l'envers. Voilà, on a fait le les deux rangs, premier et deuxième. Et là, maintenant, on va faire le troisième. Le troisième, on l'avait fait avec cette couleur et quand on avait commencé, le troisième rang, on avait fait une maille à l'endroit. Et j'ai, on met le fil, je prends, je mets le fil devant et je fais glisser la maille à l'envers. Je remets le fil vers l'arrière. Et la maille suivante, je la, je la travaille à l'endroit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc une maille à l'endroit, je prends le fil, je le mets à la, euh, devant comme si j'allais travailler à l'envers la maille. Comme si j'allais la travailler à l'envers, mais je fais que la glisser à l'envers. Je remets le fil vers l'arrière, la suivante à l'endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et moi, maintenant, on a inversé les couleurs. Voilà. J'ai fini le, le troisième rang. On va faire le quatrième. Le quatrième. Le quatrième rang. Donc, celle-là, je l'ai travaillée à l'endroit. Je l'ai travaillée à l'endroit. Donc. Moi, si si j'ai si j'avais celle-là, ma dernière maille, elle est que glissée celle-là, puisque j'ai que le fil, elle est que glissée. Donc je la travaille à l'envers. Mais comme j'ai celle-là que j'avais déjà travaillée, donc je vais commencer par la faire glisser. Je vais la faire juste glisser et je vais travailler celle-là qui était glissée du rang précédent. Je vais la travailler à l'envers. Voilà. Je remets le fil vers l'arrière. Celle-là, je l'avais déjà travaillé le rang précédent, donc je la fais glisser et je remets mon fil devant pour travailler celle-là à l'envers. Je remets le fil derrière, donc celle-là, elle était glissée dans le rang précédent, donc là je la travaille à l'envers puisque je suis à l'envers du travail. Je suis du côté envers maintenant. Pardon. Donc. Je l'ai travaillé à l'envers, donc allez, je, je la fais glisser celle-là, je travaille celle-là à en l'envers, je passe mon fil derrière, et vous voyez pourquoi on fait passer le fil derrière, pour que dans le devant du travail, on obtient ces fils-là, regardez, je, fais, je vais glisser celle-là, je vais la glisser, et je fais passer mon fil comme ça, et ce fil, hein, il est là, il est là, donc je le... Je, j'obtiens ce motif, d'accord? Celle-là, elle est juste, je l'ai juste fait glisser. On arrive au cinquième rang et on a dit le cinquième rang c'est comme le troisième. Donc là on arrive au cinquième rang et je vais utiliser la couleur claire, la couleur claire. Donc je commence puisque je suis à l'endroit du travail donc je vais faire ma première maille l'endroit et je vais faire passer le fil devant je glisse la maille comme ça et je fais passer le fil derrière pour travailler ensuite la suivante à l'endroit comme on avait fait auparavant au troisième rang c'est la même chose c'est la couleur qui change regardez ce qu'on obtient Là, c'est quand on a introduit, le, la nouvelle, le, quand on a inversé les couleurs. Là, on arrive au sixième rang. Le, sixième, le, le, le six, septième et le huitième rang, ils sont comme le premier et le deuxième. Et ensuite, on commence à faire le motif là. Et ainsi de suite. C'est la même chose, mais on inverse les couleurs. Ici, on avait commencé par la couleur foncée. Là, on commence avec la couleur jaune. La couleur claire. D'accord et voilà, je fais la même chose. Donc vous scannez le travail, vous le suivez, c'est facile à faire. Voilà. Et je termine ce rang par une maille à l'endroit. Voilà, c'est fait. Mon dernier rang, il est tout à l'envers hein, avec cette couleur. Donc et je termine. Et je termine mon point de fantaisie. voilà, c'est le dernier point c'est le dernier rond du point fantaisie et voilà ce que ça donne j'espère que vous avez compris mes explications et vous allez réussir à scanner. Je vais le faire, je vais l'écrire dans la barre euh, d'infos. Je vous écrirai le, le point fantaisie, mais si vous voulez le scanner aussi, pourquoi pas Voilà, on a terminé le point fantaisie. Je vous, l'ai fait euh, avec vous, mais le point que je suis, veste que je suis en train de travailler. Elle est de ces couleurs, la couleur brune et la couleur, là j'ai utilisé une couleur beige. Je trouve que ça se marie, j'espère que vous aimerez. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Inch'Allah.